Les modalités de gouvernance ressources humaines, de plus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 Stratégique, euh, politique. politique Je m'appelle Roy Dupuis, euh, comédien, mais aussi président euh, de la Fondation Rivière. Adopter une rivière, c'est assez simple. C'est des gens qui décident d'adopter une rivière quelconque, soit une rivière de leur enfance, soit une rivière près de laquelle ils habitent. À travers la fondation, le parrain est tenu au courant. Bien, ça aide à financer la Fondation Rivière, donc ça donne plus d'armes, plus de poids pour qu'on puisse euh, protéger ces rivières-là. Euh, Aujourd'hui, on va rencontrer un groupe de citoyens de qui s'est mobilisé pour protéger la rivière du Nord contre la pollution euh, en amont principalement, puis protéger la, le lac Raymond. Notre mission d'éducation, oui, on, on, va, on fait l'éducation, mais quand on commence à éduquer les gens, bien là, les gens s'en perçoivent des problèmes, puis là, ils veulent agir, puis là, il faut qu'on reste présent. Euh, puis nous, le téléphone sonne tout le temps, puis là, bien, il faut faire des choix. C'est des menaces qui reviennent toujours, là, les, que ce soit des, des barrages ou des... des des, des, des industries qui peuvent s'implanter. Il faut, faut toujours être vigilant. Mais maintenant, on, on veut s'orienter vers la, la qualité de l'eau davantage, donc on veut travailler à identifier toutes ces, ces sources-là, mais on veut le faire en collaboration avec des comités de citoyens. C'est déjà des gens qui sont mobilisés pour euh, la protection des rivières. Je suis président de l'Association de protection de l'environnement du lac Arémont et de la rivière du Nord. L'association a été fondée en 1974 pour protéger le lac Arémont et la rivière du Nord contre toute pollution, contre toutes euh, choses qui peuvent détériorer la qualité des eaux de cette magnifique rivière qui est au Nord. De Montréal. Je suis dans le développement durable depuis 25 ans et plus et ça me touche énormément quand je faisais mes études à polytechnique ou au milieu des années début des années 70 on parlait à l'époque pas d'environnement on parlait, parlait d'écologie mais on mettait jamais un coup sur ce qu'on appelle aujourd'hui les externalités environnementales négatives d'un procédé de fabrication je trouvais ça de valeur et j'en ai fait une orientation dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle alors moi, j'ai pour mon dire, après 25 ans je suis dans, euh, et plus dans le développement durable, que oui, investir dans l'économie verte, c'est rentable. Les gens disent non, c'est un coût, non. C'est un investissement pour la société, c'est un investissement pour des retombées économiques positives à tout point de vue. On est rendu qu'on exploite les ressources à une, à une rapidité assez incroyable, des fois inutilement. On est rendu à un point où il faut prendre nos responsabilités, où il y a du ménage à faire. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif que l'eau pour représenter la vie. L'environnement nous appartient à tous et on le partage. Puis Tout le monde a... Des, des souvenirs, des, un attachement, dans, que ce soit culturel ou la, les paysages, la beauté des paysages. Juste de donner accès à ces beaux endroits-là, des endroits de qualité où ce n'est pas contaminé, les gens vont développer un attachement de, de plus en plus fort puis vont tenir à ces endroits-là. Parce que ça appartient à tout le monde, personne ne s'en occupe. Il n'y a pas le droit de l'homme à un, un, un droit de, de vivre dans un endroit qui est propre. C'est pas dans la Charte des Nations unies. Alors, il faut arriver à mettre un prix sur un bien commun de manière à ce qu'on puisse calculer le coût des externalités économiques. Et à ce moment-là, en mettant un prix, les décisions d'investissement vont être hautes et ils vont être plus en protection pour l'environnement. On est tous, quelque part, l'être humain, un homo economicus. Quand ça atteint notre poche, on fait plus attention. Il faut avoir des politiques où on mettrait un prix sur le bien commun. Il faut des politiciens convaincus, compétents, puis qui veulent. Puis on va avoir ces politiciens-là. Si le peuple en arrière dit aux politiciens, c'est ça qu'on veut. Donc il faut convaincre le peuple. La gouvernance, de gouvernance, la